L'étape obligatoire maintenant est de faire la reconnaissance d'écriture dans le document que vous venez de scanner. Pour ceci, ouvrez le programme RID-IRIS et dans la fenêtre, allez chercher l'image que vous venez de scanner. Pour ceci, vous devrez peut-être vous promener dans l'ordinateur, trouver le disque qui se nomme IRIS, entrer dans les deux dossiers et choisir l'image qui a le nombre le plus élevé. Le 1 étant la première image scannée et euh, si vous avez fait 385 scanners, votre image se nommera imag 385. Contrôlez que la langue du document soit bien celle de l'écriture de la fiche. Vous devez ensuite exporter le document soit au format DocX si vous voulez uniquement le texte du document ou alors au format PDF si vous souhaitez voir devant vos yeux la fiche qui est à la même allure que celle que vous avez scannée. Choisissez l'endroit où vous allez l'enregistrer. Je vais ici l'enregistrer sur le bureau. Donnez un nom à votre fiche. Et c'est terminé. Quelques astuces. Vous pouvez corriger le texte qui a été reconnu en cliquant sur ce bouton et en corrigeant directement le texte dans la fenêtre de droite. Vous pouvez ajuster l'image pour améliorer la qualité ou alors effectuer une rotation si l'image d'origine était par exemple une image avec du texte au format paysage alors que vous voulez travailler sur du texte au format portrait.